J'ai écrit euh, plusieurs romans, publié euh, une partie, pareil pour les pièces. Euh, J'ai écrit une, une quarantaine de pièces, beaucoup ont été jouées, euh, d'autres publiées, cela grâce à, à des commandes de la région d'ailleurs ou du ministère de la culture, enfin plus du ministère que de la région. Et puis, euh, tout à fait par hasard, en fait, euh, je travaillais aussi dans un hôpital et je m'occupais de la documentation dans l'hôpital. Et donc, j'indexais tout ce qui arrivait comme revue scientifique. Et puis, un bon jour, j'ai reçu un coup de téléphone me disant que toute la cave allait être vidée. Et quand je suis descendu dans la cave avec la directrice de la bibliothèque, j'ai constaté qu'il y avait des centaines et des centaines d'archives de journaux officiels et tout ça allait partir au feu, du coup euh, j'ai été pris euh, de curiosité ce qui, euh, qui m'épuise souvent et je me suis occupé de, je me suis dit bon je vais travailler à partir de journaux officiels et à partir de là j'avais deux grands champs qui m'intéressaient, euh, un premier champ qui était subjectif qui était la, la guerre et d'Algérie. Et un autre champ qui était plus objectif, c'est-à-dire éloigné de moi, qui était la Seconde Guerre mondiale, la répression. Et ce que j'ai vu l'opportunité dans euh, le fait d'avoir accès aux journaux officiels, de pouvoir travailler sur des textes absolument incontestables, puisqu'il s'agissait de, de textes tout à fait légaux, si je puis dire. Donc euh, j'ai voulu travailler sur les répressions, et c'est comme ça que je suis arrivé à travailler sur l'histoire. Je ne me pose pas en historien, je, ai, je ne suis pas euh, un affidé de telle ou telle méthode, j'ai voulu simplement rendre accessible à des lecteurs euh, des textes absolument abstrus, euh, enfin, obscurs, euh, et puis très difficiles à lire, il faut le dire quand même. Et, et comme les journaux officiels n'étaient pas accessibles autrement, eh bien j'ai embarqué tous ces sacs, et j'ai embarqué 10 ans de journaux officiels. Et c'est comme ça que je me suis lancé. C'était le début, après ça a pris de l'ampleur. Me voilà donc euh, taquiné un peu par le travail historique. Vous dites euh, que j'ai eu accès aux sources par un effet de la Providence, C'est, euh, c'est un peu ça, oui, parce que... Bon... Euh, je, je ne suis pas de France, je, je suis un immigré, euh, c'est-à-dire que j'ai euh, dû partir d'Algérie, et d'ailleurs en Algérie je suis un peu classé comme auteur algérien, donc fait que je, dis, je suis un auteur algéro-français, et j'ai connu euh, l'ostracisme en arrivant en France, l'ostracisme, les menaces, la violence, donc une forme répressive, qui avait déjà commencé dans la traversée, puisqu'on était resté trois jours avec un litre d'eau. Euh, en, en, à l'époque, on refusait de nous accepter à, à Marseille, ça a été un sacré bazar. Et donc il y avait 2000 personnes à de Calle. Euh, je suis arrivé dans un bananier à de Et euh, voilà, donc j'avais ça. Et j'ai toujours euh, euh, écrit euh, dans un souci de presque une contrainte éthique. Mes romans, les pièces de théâtre, etc. Avec une volonté de, de contribuer à une lutte contre, et à la prise de conscience de l'iniquité sociale, politique. Et quand j'ai quand eu ces journaux, oui, c'était un effet de la Providence, parce que on s'y attend pas, quoi. Comme on dit, il y a une sorte de. On, je renonce à faire quelque chose et puis je tombe là-dessus, un peu un phénomène de sérendipité. Je me retrouve à à quelque chose qui, oui, une providence, parce que, bon, ça m'a épuisé, ce travail, hein, j'étais seul, avec une assistante, mais euh, ça a été épuisant, une providence pénible. Mais bon, oui, une providence, oui. Les conclusions que j'ai pu tirer, d'abord, c'est l'exploration. Ce que j'ai voulu faire, c'est rendre accessible des textes imbuvables. Ça c'est un premier point, d'où le fait que j'ai transformé ces textes, transformé tout en les respectant, hein, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une novélisation, c'est-à-dire que j'ai transformé en récit. La deuxième chose, c'est que je partais d'abord sur une minorité qui était archi connue, qui, qui est les, la, la minorité euh, judaïque. Je ne dis pas sémite, parce que j'inclus dans les sémites, à l'origine aussi, euh, les, les, les arabes. Euh, on va dire, si vous voulez, donc judaïque, ou, ou, pour désigner l'anti-judaïsme. Euh, D'ailleurs, c'était comme ça que ça apparaissait dans les affiches à l'époque, euh, la fin du 19e siècle. Bien, donc si je dis antisémite ou antijudaïque, considérez que c'est juste équivalent. Mais euh, je n'oublie pas que les, les Arabes ont une langue sémite, et sont issues des, des mêmes origines. Donc, euh, je commençais à travailler sur la judaïté et sur les francs-maçons. Et puis de loin en loin, je me suis rendu compte à partir de 1937-38, parce que je suis remonté jusqu'à là, au début, que beaucoup de choses avaient commencé auparavant. Donc les premières conclusions que je tirais, c'est que oui, il y a une répression, oui, elle existe sur les minorités, j'entends par minorité tout groupe, toute, euh, tout, euh, pas communauté, tout regroupement social politique qui n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire que, bon, par exemple, on peut considérer que un système politique qui a le pouvoir tout le temps n'est pas une minorité, même s'il si n'a pas la majorité du peuple derrière lui, puisque nous sommes dans une démocratie représentative. Donc la première leçon que j'ai tirée de cela, c'est que tout avait commencé bien avant la Seconde Guerre mondiale. Le, la, euh, à propos des, des, des nomades, à propos des communistes, à propos des francs-maçons, à propos des, à propos, euh, des juifs. Euh, la liste n'est pas exhaustive, elle l'est dans mon livre, mais ce n'est pas exhaustif. Par la suite, je constate qu'il y a une bascule qui s'opère au moment de l'arrivée euh, de Pétain au pouvoir, mais que les choses étaient bien lancées auparavant, parce qu'il n'y avait pas trois semaines que la guerre était déclarée, que les communistes déjà euh, étaient pourchassés. Ma conclusion, puisque c'est la question que vous posez, ça c'est une brève description du livre, je reviendrai j'espère sur la forme, ma conclusion c'est que nous sommes devant, grâce à ces journaux officiels, devant la preuve irréfragable, la preuve irréfutable qu'un État de droit peut user du droit à des fins répressives et que euh, c'est un des modes de destruction de la démocratie. On, on nous rebat les oreilles avec Pétain en disant « Pétain par-ci, Pétain par-là ». Bien évidemment, la question n'est pas là. Mais c'est une leçon pour le présent, ce livre. C'est vraiment une leçon pour le présent. Actuellement, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans la déclaration très maladroite de Macron, quand il, du président de la République, quand il dit euh, « Les personnes non vaccinées ne sont pas des citoyens ». Voilà un exemple de construction artificielle de minorité. Mais... C'est très grave. La deuxième chose, c'est que je dirais qu'un des indicateurs euh, de, du totalitarisme, c'est lorsque surgit l'idéologie chez un politique. C'est-à-dire à partir du moment où un politique se sert de, du pouvoir pour asseoir sa propre idéologie. Euh, Umberto Eco a écrit un livre sur euh, le fascisme, un, un tout petit livre, très très intéressant, Comment le reconnaître, ce fascisme Eh bien, je rajouterai à son livre, avec tout le respect que j'ai pour lui et l'estime, euh, qu'on peut dire que là où surgit l'autocratie d'un politique, là où surgit pardon, l'idéologie d'un politique, là où surgit, surgit l'autocratie. Ce, même dans ce que l'on appelle un État de droit. Et d'ailleurs, l'État de droit, ça c'est l'autre conclusion, est, est un moyen de contrôler absolument tout au motif de la loi. Et je voudrais juste rappeler à ce propos, je fais un petit retour en arrière, que euh, des fonctionnaires qui étaient pourchassés à la fin de la guerre par encore ce qui restait du système de Vichy euh, ont été amnistiés par De Gaulle qui déclarait que même si ces fonctionnaires avaient fait quelque chose d'illégal, ils avaient fait quelque chose de légitime. Il y a une différence là qui est majeure et c'est une des conclusions. Je laisse au lecteur le soin de le lire. C'est un livre que tout le monde peut lire à partir de 12 ans. Hein. Voilà. Et Il a été fabriqué de telle manière, je le dis parce que je ne sais pas si on en parlera. Le livre a deux parties. Il a un parti récit euh, chronologique. D'abord, il est clair, hein, Il donne un regard éloigné, de la chose. On a le scénario en tête, si je puis dire. Puis après, je, on, le livre est détaillé. Et la deuxième partie du livre est faite d'annexe un vrai dictionnaire où si on se pose des questions, on peut retourner. Euh, dans ce dictionnaire, allez le voir, et aussi il euh, y a un jeu qui se passe entre le récit et le dictionnaire. Bon, ça c'est euh, sur la forme, mais la conclusion c'est ça que je voulais dire. Nous sommes en situation de difficulté grave pour la démocratie telle qu'elle est, avec la centralisation qui se fait encore de plus en plus forte, qui va un peu contre la Constitution. Mais bon, il, euh, mon propos c'est surtout d'indiquer qu'un état de droit ne garantit rien. Pour ce qui est de la deuxième partie du livre, dans l'index, euh, j'ai voulu que des personnes qui, qui étaient intéressées par cette question, quel que soit l'âge, hein, à partir de 12-13 ans, puissent utiliser ce livre pour leurs propres travaux. Il y, y a donc une bibliographie générale que j'ai utilisée, que j'ai lue. Le fondement, c'est bien sûr les journaux officiels, et puis, j'ai bâti une bibliographie thématique. Autrement dit, on retrouvera des livres et des, des livres cités dans, par thème. Une bibliographie indicative, euh, qui est une biographie que, dont je connais l'existence, que j'ai explorée peu ou prou, mais qui, euh, qui est jugée par moi importante pour une classification par thème, et donc pour les personnes qui s'intéressent à cela. Et enfin, on trouvera un index à la fois des personnes qui sont citées dans le livre, d'autres personnes qui apportent des informations importantes, et aussi quelques exemples de lois, y compris le développement, un petit développement qui s'appelle la méthode de Vichy, où j'explique comment cette méthode s'est mise en place. Voilà, à partir de, de, de, de modifications... Euh, qui consistait à déplacer un article de loi d'une minorité sur l'autre par une sorte de syllogisme très curieux, si je puis dire. Je vous donne un exemple que j'invente là. Hein. Euh, les, les, les, les, les étrangers sont dangereux pour l'État. Les Juifs français sont dangereux donc les Juifs doivent devenir des étrangers. C'est ça qui a justifié la déchéance. Or c'est un faux syllogisme puisque euh, il aurait fallu dire euh, les étrangers sont dangereux. Euh, tout, euh, Tous les gens qui ne sont pas de chez nous sont des étrangers, donc les gens qui ne sont pas de chez nous sont dangereux. Mais c'était pas ça du tout. C'était une déformation syllogistique que j'ai appelé un phénomène de contamination législative et qui a permis de faire passer à la trappe, comme aurait dit Alfred Jarry, les Juifs, etc., etc., les francs-maçons, tout ça. Car on dit que les Juifs ont été sauvés en partie par Pétain. Il y en a qui disent ça. Ils semblent oublier qu'il y avait des tas de manières de détruire les gens, de les spolier, de les dénoncer. On, a, on publiait leurs noms, publiait leurs adresses, euh, francs-maçons pas, ou pas, Juifs, euh, etc. Ce qui était un excellent annuaire donné gratis aux nazis. Ce livre n'est pas est un livre qui n'est pas un livre difficile à lire. Euh, il m'a demandé six ans de travail en contenu, il m'a épuisé. Et donc, euh, j'ai demandé à des personnes de bien vouloir le lire froidement. C'est-à-dire de me dire froidement ce qu'elles en pensent. J'ai beaucoup réduit la quantité. Le livre qui est apparu est, est à peu près, euh, a été réduit hein, pour rendre ça accessible. Et je pense que, et je l'ai testé aussi. C'est un livre que j'ai fait lire à des enfants qui ont 12, 13 ans hein, et qui ont pu le lire. Hein. Et ils ont beaucoup aimé l'aspect dictionnaire à la fin aussi. Voilà, donc j'espère que c'est un livre qui va être lu. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli.